Mai 2018, c'est le joli mois de l'Europe. Partout en France, on fête l'Europe. En Guadeloupe aussi, tout un mois pour montrer la place de l'Europe dans notre quotidien avec une série d'événements organisés sur le territoire. Participez aux nombreuses manifestations, visites de projets financés, conférences, débats, expositions, animations, tout un programme. Le joli mois de l'Europe en Guadeloupe, des temps forts pour partager et échanger autour de l'Europe. Plus de renseignements, www.europe-guadeloupe.fr Pour chacun de nos rêves, l'Europe s'engage en Guadeloupe. L'Europe, c'est nous, nous aussi. aussi.